Tout le monde, c'est content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, on va regarder ma grow. On est déjà rendu là, à la fin de la quatrième semaine de floraison. Pour cette vidéo, on fume un cannabis exceptionnel, le chocolatina. Chocolatina, exactement. Je vais vous montrer ça à la caméra. C'est le le deuxième cannabis le plus blanc que j'ai jamais vu de ma vie. J'espère qu'on va bien, bien le voir euh, à la caméra. <rire> Gracieuseté de mon, pas mon recruteur, mais mon dépisteur préféré. Dépisteur de Cannabis 4A sur le web. OG Pop officiel. Aussi mon rappeur québécois francophone préféré. Avec sa nouvelle chanson, Santa Cloud. Santa Cloud, c'est sur toutes les plateformes où est-ce qu'on peut écouter de la musique, vous connaissez ça plus que moi. Il y a aussi son compte YouTube et un compte Instagram. J'ai tout mis les liens en bas dans la description du vidéo. Chocolatina, écoutez, il sent très très très bon. Euh, OG Puff m'en a pas beaucoup parlé du Chocolatina dans la lettre euh, qu'il m'a laissé. Mais euh, pourtant, là, je pense que c'est un euh, cannabis d'exception. Donc, oubliez pas Ojpop officiel avec sa nouvelle chanson Santa Cloud. Il y a d'autres chansons qu'il a déjà faites dans le passé. Allez sur son Instagram. Euh, il utilise beaucoup sa story. On peut le voir euh, en photo, fumer du cannabis. Euh, on le voit aussi en studio. Euh, des fois, on pense peut-être qu'il fait ça. Euh, je sais pas, moi, chez lui. Euh, non, non, c'est professionnel. C'est dans un studio euh, avec des collaborateurs, collaborateurs et euh, un vrai studio. Alright, je vous laisse là-dessus. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce que ça a l'air, le chocolatina? Supposément blanc. Vraiment, il est incroyable. Euh, on regarde ça tout de suite. Nous voici avec le chocolatina. Merci encore à OG Puff officiel qui m'envoie des échantillons de 4A ⁇ provenant de l'Internet. Regardez ça, là. C'est vraiment incroyable, euh... c'est fou c'est fou c'est pas une ca... du cannabis là, avec euh, des foxter, mais regardez-moi le nombre de tricons, c'est blanc, blanc, blanc, du Gorilla Glue numéro 4, c'est supposé être comme ça, là. moi celui que j'avais goûté, là, euh, il était comme ça, mais celui que je jouais là en ce moment, Chocolatina, là, c'est égal là, au cannabis le plus blanc, euh, le plus de trichomes que j'ai jamais vu de ma vie. C'est incroyable. Puis il sent tellement bon, gazy, incroyable. Alright. Je fume ça avec vous, puis on va aller voir Magro. Où est-ce qu'on en est rendu là, avec ces plants de cannabis-là, cette culture-là? De retour avec le chocolatina. Écoutez, j'ai fait des recherches sur les flics pour savoir quel croisement on a utilisé pour atteindre ce produit. Il est incroyable. J'ai vraiment hâte de le fumer. Il est incroyable. Là. Euh... Si, mettons, se met ça en compétition avec le chocolat euh, fondu de DNA génétique, là, lui, il va le battre. Je l'ai même pas fumé encore. Juste à le sentir. Il est incroyable. C'est gazé, Je... mmh, Ça goûte pas un peu le chocolat. Ça sent pas le chocolat. C'est pas des jokes. Si on va regarder sur les flics c'est fabriqué. C'est euh, créé avec du Minto chocolat chip et du tina t-i-n-a et quand on clique sur tina ça nous amène sur la variété tina et puis ça c'est euh, produit la, la variété tina c'est produit par exotique génétique et puis pour ceux qui euh, font pousser du cannabis exotique génétique des fois l'on on commence à croiser ça. Moi, j'ai croisé ça à quelques endroits. Quand j'ai voulu choisir des graines de cannabis, euh, beaucoup de gens m'ont euh, suggéré. Euh, plusieurs fournisseurs de graines de cannabis. Exotique, exotique génétiques. C'est une euh, des compagnies qu'on m'a euh, réf, euh, référé. Mais euh, c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai choisi Bardis Farm et Dinafem et ripper seeds. J'ai vraiment hâte d'avoir les résultats. Euh, déjà quelques changements une semaine. Quel genre de changement euh, Pas nécessairement les arômes, pas encore, pas encore, pas assez. Euh, même qu'il y en a quatre qui sentent encore rien, puis les quatre qui sentaient quelque chose, ils sentent encore la même chose, mais un peu différent. Euh, comme celui qui goûtait le raisin, goûte un peu moins le raisin, euh, et puis les autres, ça, ils sentent tout le citron, ils sentent tout le citron. Pourtant, euh, c'est ça que je veux. Pas ça du tout que je veux. Je veux pas que ça goûte le citron. Euh, moi, je veux que ça goûte du gazy, euh, dingue, kush euh, On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Euh, c'est pas terminé. Les gorios le les gorios hein, c'est du gorioglou. glue. Les Gorios Gorozes, ça se supposé mais donner un petit goût gazi. Euh, Peut-être que c'est le Sgueroz que j'ai pas assez étudié. Peut-être que c'est ça là, qui... Mais de toute façon, les Gorios Girls, ils sentent rien encore. Avec ça, ça sent bon. Merci encore, OGPOF. C'est sûr, c'est mon préféré. Côte en vert. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas comment t'as payé ça, man. Mais c'est incroyable. C'est du chocolat fondu haut de gamme. Si tu penses que le DNA génétique chocolat fondu, c'était du haut de gamme à cause de 39 50, ça, ça doit être euh, 60 piastres, man. Je pense pas qu'il payent ça, là. mais euh, de toute façon, c'est pas grave. On peut pas le savoir, là, euh, au Québec, c'est SQDC, on le sait. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc... Euh, je suis vraiment content aussi, on parlait de exotique génétique Vous avez vu sur ma story sur Instagram. J'ai tagué BDK Génétique Et puis BDK Génétique, C'est eux là qui ont fabriqué le wet panties. La nouvelle euh, variété, nouvelle génétique là, que je vais faire pousser dans ma tente deux par deux. Et puis euh. Tu penses qu'il est pas fort, tu penses qu'il est pas bon toi? C'est incroyable. Tu m'en as, même... as même pas parlé dans la lettre du JPOF. Tu me l'as même pas écrit. J'ai vu chocolatina parce que c'était écrit sur le baggy' Tu m'en as parlé par après. Mais c'est incroyable. Euh... C'est incroyable. Si un jour je peux trouver des graines de cannabis, de chocolatina, euh, je vais m'en procurer puis je vais essayer d'en faire pousser. Donc, BDK génétique, là, euh, je pense qu'il est très content que je l'ai tagué. Euh, C'est une personne qui vient de la Californie, je crois. Euh, C'est ce qu'on m'a dit. On exclut la personne qu'on parle. Écoute, euh, c'est vraiment incroyable. Donc on va aller voir ma On est à la fin de la quatrième semaine de floraison. Les couleurs ont un peu changé à quelques plants. Dont le White Widow Super Skunk, le Zombie, Zombies Goodles. Euh, ça c'est deux plants de Ripper Seed, deux euh, graines de cannabis que j'avais eu en cadeau de la gang de Québec, la gang de Stoneham. Je vais les remercier encore là, pour euh, ces graines de cannabis là qui venaient de Ripper Seed. Euh, ces cocottes-là, il y avait des.. ils euh, étaient vraiment.. Euh, avec beaucoup de. Je pense c'est des pistilles, beaucoup de pistils blanches, là, si moi si je me trompe. Puis là, ça commence à changer de couleur. Là. Euh, des beaux bruns, le, les pistilles sont devenus jaunes. Euh, ça a évolué, ça a évolué. Donc, on va aller voir ça là. Euh, Immédiatement. C'est encore là. Côte en vert. Côte en vert. Donc voici ma lumière, là, Spider Farmer SF 4000. C'est avec cette lumière là, là, que je fais pousser mes plants de cannabis dans ma tente 4 par 4. 4 pieds par 4 pieds. Je vais commencer par présenter euh, mes deux petits plants ici, qui sont euh, tous les deux euh, des couches couches. Et les grimes de cannabis ils viennent de DNA génétique. Croyez-le ou non, exactement. Couche-couche, DNA génétique. Et c'est un phénotype que je connais déjà. Un phénotype que j'ai eu la chance de fumer grâce à mes amis de Stoneham qui m'ont donné une plante mère que j'ai coupée deux boutures. Ils sont devenus des clones. Et voici les deux bébés couche-couche de DNA génétique qui est meilleur, oui, meilleur que celui de Canopy. On sait que Canopy, à la SQDC, une multinationale, a le couche-couche et il spécifie que ça vient de DNA génétique. Ceux qui ont créé la graine de cannabis mais ce phénotype-là que vous avez entre, devant vous, les deux, c'est la même chose. Les deux vont goûter la même chose. Ces deux plans-là, -là, c'est meilleur. C'est meilleur que Canopy. OK. on va, Je vais vous présenter euh, le prochain plan. Donc voici, c'était les deux petits couches-couches. Donc, on va enchaîner avec le PURPS numéro 1 écoutez, euh, vous savez très bien quand j'ai acheté les graines de cannabis j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets j'ai acheté mes graines de cannabis très rapidement quand j'ai vu le PURPS de Dynafem, je croyais que c'était dans la même tendance que le fameux PURPS de Grill. le fameux PURPS de Grill n'est plus disponible c'est discontinué, c'est sorti de SQDC pourquoi, je le sais pas donc, moi, j'aimais le Purps de Grell à la SQDC. J'étais sûr que c'était la même chose, mais par après, j'étais lire un peu plus. C'est des bonnes variétés qui font le Purps. Mais c'est pas le Mendocino Purps. Et le Mendocino, c'est le Mendocin? Mendocino? Le Mendocino, c'est... Les... Euh les parents, là, du fameux Purps, de Grell, à la SQDC. Et celui-là, ici, là, c'est le phénotype numéro 1. J'ai deux plans. J'ai le 1 et le 2. Et le numéro 1, ici, là, ça sent quoi? Ça sent le savon à vaisselle, le lila, la lavande. Pas du tout mon style, mon odorat. C'est déjà voie l'échec. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Peut-être. On est vraiment là rendu à la milieu là, euh, de la floraison. Est-ce que ça va avoir un petit goût fruité qui va sortir de là? Euh, même les cocottes là, sont vraiment de couleur ordinaire, là. rien, rien d'extravagant. Donc, euh, savon à vaisselle, lilas, savon à vaisselle, lavande, c'est non. Donc, on va passer au prochain plan. poils de chat, ça vient avec. Je vous le dis dans la prochaine grow, il n'y en aura pas de poils de chat. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Il y hey, en a maudit des poils de chat. Hey, ça c'est beau maman. Il y en a des poils de chat. Ça va donner un petit un autre terpene. A des terpines dans le poil de chat. Voici le Purps numéro 2 donc euh, la même hauteur 21 pouces. Euh, les cocottes, on va voir ça de plus près. Et l'arôme, ça goûte, ça sent le raisin. Ça me fait penser un peu là. Au euh, Purple Chitral. Et selon la description, fait par Dinafem, c'est ça que c'est supposé sentir. Donc, euh, mais, mais c'est ça, là, le purple ici, numéro 2, il sent le raisin, mais il commence à sentir un peu la lavande. Là. Raisin, lavande, là. là le raisin était très présent la semaine dernière mais là euh, la lavandre là, le lila là, est en train d'embarquer avec le raisin donc euh, les deux sont 21 pouces comme je l'ai dit j'espère que le perps numéro 1, le plan qu'on a vu auparavant va sortir un peu le goût de raisin pour que ça soit fumable euh, Sinon, il pas je passe ça à mon ex. On passe au suivant. Voici le rescapé de la noyade à sa naissance. Je vous présente le Super Skunk White Widow. Le Super Skunk White Widow, euh, c'est des graines de cannabis qui viennent de Ripper Seeds. Encore un cadeau là, de la gang de Stoneham. Euh, Celui-ci, présentement, sent le citron. Mais... Euh, encore une fois, la semaine dernière sentait le citron beaucoup plus prononcé. Et puis là, on voit qu'il y a un autre petit goût là, qui dérange. Euh, qui dérange qui? Qui dérange le goût du citron. Donc, je voulais encore remercier là, la gang de Stoneham pour euh, la, cette, euh, ce beau phénotype que j'ai pu euh, me procurer grâce à eux. Donc, on va regarder les graines de, les cocottes de plus près. Cocotte assez standard, là, euh, rien d'extravagant, mais encore du beau ce qui compte, On espère que les cocottes vont devenir plus grosses, plus denses, plus solides. Super Skunk White Widow. Voici le Boba CBD, phénotype numéro 1. Écoutez, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Euh, je viens de le sentir, il sentait vraiment le gazon la semaine passée, là. Euh, rien d'intéressant. Ça sentait la feuille, ça sentait rien finalement. Là, ça s'en va vers peut-être quoi? Ça sent-tu vraiment comme, comme on veut, là. Un, un bon goût de couche, un beau bas couche, un, un bon phénotype, ça se peut-tu? Ça goûte, ça sent à peine, à peine quoi, à peine le gazi. J'espère. J'espère parce que ça n'a pas de l'air mauvais. Et on n'oublie pas, pas que c'est un produit qui va contenir du CBD. On appelle ça un produit équilibré. Celui-ci, c'est un produit équilibré. Pourquoi? C'est environ, là, un pour un. Ce que je veux dire par là, là, c'est 10% de CBD. En général, environ, en moyenne, selon le phénotype. Il y en a qui ça va être 9, 8, 11, 12... En moyenne, c'est 10% de CBD que ça va donner. Et 8% de THC en moyenne. Donc, 10 et 8, c'est très, très, très proche. Si on veut, là, on pourrait dire 9 et 9. Donc, c'est pour ça qu'on donne, on dit ça, là, 1 et 1. 1 pour 1. Produit équilibré. THC et CBD de quantité équivalente environ. Donc, j'ai vraiment hâte de voir... Là, euh, ça va donner un petit buzz là, comme un petit bayou un petit 10% mais non excusez-moi, ce c'est euh, 10% de CBD, un petit bayou à 8% et puis euh, le THC, euh, le CBD est-ce qu'il va être efficace à 10% environ vraiment hâte parce que là ça m'intéresse de plus en plus je vais le regarder de plus près euh, ça changera absolument rien je le regarde de plus près là. mais euh, c'est la senteur là, qui, qui, qui m'intéresse euh, il sentait rien, lui, la semaine dernière. Donc, ça, c'était le Couche CBD phénotype numéro 1. On va regarder euh, sa sœur, le Couche CBD numéro 2. Donc, on était avec le Couche CBD numéro 2. 27 pouces, et le phénotype numéro 1 était 24 pouces. Donc, 24 et 27, beaucoup plus grand là, que les deux perps à 21 pouces. Celui-ci euh, sentait aussi le gazon la semaine dernière. Euh, je sais pas. Je sais pas. Ça, ça commence à sentir quelque chose. Je ne sais pas si ça s'en va vers le lilas lavande ou un bon bout de couche. Mais je, je, je suis beaucoup, beaucoup plus positif avec les Boba couches CBD aujourd'hui euh, que n'importe quand dans le groupe. Euh, quand même, ils ont très bien poussé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, au début de la gauche, j'étais très positif avec les Boba Kush CBD. Euh, je les voyais aller, là, 24 et 27 pouces de haut. Euh, c'est mes plus gros pour cannabis, je crois. Mes plus hauts. Euh, on va regarder dans l'heure le zombie. Là. Mais euh, vraiment fier de mes Boba Kush. Ça s'en va euh, vers peut-être un bon arôme. Vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Donc, euh, ouais, c'était le Boba Kush CBD. Numéro 2, on, on passe au prochain plan. Voici le plus haut de mes plans, le plus grand. 28 pouces, le Zombie Skittles. Encore de Ripper Seeds. Euh, merci encore là, à la gang de Stoneham. Le Zombie Skittles. Euh, ça a l'air avec des grosses cocottes. Il euh, ça, ça, y a de l'air intense, il y a de l'air intense. Euh, J'ai pas senti la ronde, on va regarder ça, on va regarder les, les cocottes de plus près. Beaucoup de lumière, j'aurais dû, dû baisser la lumière. Sans citronner, sans beaucoup citronner. quand même intéressant pour les cocottes par contre euh, ça sent pas mauvais le citron, j'aille pas ça j'aille pas ça le citron et puis euh, le zombie, là, je pense que c'est un phénotype de OG Kush et euh, encore le Skittles il y a plusieurs variétés de Skittles dans la tente à Weedman les zombies, le zombie Skittles et les deux Gorilla Skittles qu'on va voir immédiatement donc ça c'était le zombie 26 pouces. Et voici le Gorios Giddles, phénotype numéro 1. J'ai deux plants, mais les deux ne sont pas pareils. Un est un sativa. C'est celui que vous voyez présentement. Les feuilles sont très minces. Et l'autre qui était aussi un Gorios Giddles, est un indica, là, euh, hybride. Mais les deux ont le même style de cocotte, surtout pour les couleurs, ils ont du mauve rose dedans. Et celui-là ici, je vais aussi vous montrer ça de plus près. Écoutez, c'est comme la crème glacée de couleurs qui font. Euh, c'est... T'as le goût de le troquer. C'est la première fois de ma vie que j'en viens pas que je fais pousser ce cannabis-là. Euh, c'est sûr que Il y a seulement 22 pouces. Seulement 22 pouces de haut. Euh... En tout cas, je sais pas, ils sentent pas grand chose encore. C'est ça qui est, qui est spécial. Ils sentent rien de mauvais, mais ils sentent rien. Puis c'est les plus beaux, les plus appétissants. Puis je vous le jure, ils sentent rien encore. Ils sentent même pas le gazon. Ils sentent comme. Ça sent correct, là, mais ça sent pas grand chose. Fait que, euh, je vous montre mon Sativa Gorios Geddles, le Fenative numéro 1. J'espère qu'il n'y aura pas trop de poils. Oh my god! Mais, je pense qu'on voit quand même, là... Ah, c'est... J'espère que vous le voyez bien. Je pense que oui, je pense que oui. On va voyer notre cocotte au hasard, là. Quand même bien je pense en tout cas euh, j'ai des grandes attentes là euh, le plan a beaucoup beaucoup de pression sur lui en tout cas si vous aimez ça allez voir sur mon instagram je veux une coupe de photos couple de temps en temps et aussi là euh, j'utilise beaucoup ma story donc gorillas giddles Phénotype numéro 1. On va aller voir le phénotype numéro 2. 17 pouces. Le plus petit. Le plus beau. Mais, je sais pas qu'est-ce qu'il sent encore. Il sent pas grand-chose. Gorillaz Giddles. Il est vraiment incroyable, la beauté. Euh, depuis qu'il a commencé à avoir là, des pistilles au tout début de la floraison, il a déjà pris une longueur d'avance pour sa beauté. Et personne, aucun plan de cannabis a été capable de rattraper euh, sa beauté donc il reste encore plusieurs semaines à la floraison est-ce qu'il va se faire détrôner par le phénotype numéro 1 sa soeur ou je sais pas peut-être un, un perps qui va nous sortir du mauve à la fin de la floraison en tout cas vraiment hâte de voir ça on va essayer de voir ça de plus près que ça a l'air. Gorbias Geddos Phénotype numéro 2. Vraiment là très très très très beau là. En tout cas, j'espère que vous appréciez ça, que vous le trouvez beau. Moi, je le trouve très beau. J'espère qu'il va goûter bon. Donc, c'était le Gorious Giddles phénotype numéro 2. Donnez un pouce. Merci encore à OG Puff pour euh, le chocolatina. Ce cannabis euh, exceptionnel. Mon euh, pff, top, top 5 habits, top 4. Un gros merci à OG Puff. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube, son Instagram. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de ma groupe. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. 28 vidéos en 28 jours, n'oubliez pas. Ciao, ciao!